Merci à ceux qui sont restés ou ceux qui, qui sont venus. Je m'appelle Philippe Charrière, je bosse chez GitHub euh, depuis peu. Mon handle Twitter, c'est 43 en g underscore org. Je fais partie d'une équipe d'organisation d'une conf, un peu comme ici, mais à Lyon, qui s'appelle MixIT qui est moitié euh, technique et puis moitié d'autres trucs qui ne sont pas techniques, plus agilité, méthodologie. Je suis accessoirement commiteur sur un projet euh, Eclipse qui s'appelle GOLO, qui est un langage. Je vous en parle maintenant parce qu'en fait, je en avoir besoin pour euh, ce que je vais vous présenter après. Hein GOLO, ouais. Ah, C'est pas encore très connu, mais on est incubé par Eclipse. Euh, si vous avez des questions d'ordre général euh, à me poser, euh, j'ai un repository Q sur... Euh, et dans les issues, euh, si vous avez des questions à me poser, euh, vous pouvez y aller, c'est plus simple que par, euh, par mail, et puis euh, après c'est facile à suivre les réponses. Euh, avant de commencer, je vais faire un petit sondage. Voilà, Hop. Euh, euh, euh, qui utilise Atom, déjà D'accord. Euh, Sublime Text. C'est marrant, c'est les mêmes que ceux qui utilisent Atom il euh, y en a qui utilisent autre chose en termes d'éditeur de texte Ok, quoi par exemple Notepad++, ok. Ah ben il y a des gens encore qui sont sous Windows, j'avais oublié. Ah, déconne. Euh... <rire> euh, qui fait du JavaScript Ouais, d'accord, ok. Vous êtes forcé ou euh, c'est parce que vous aimez bien euh, Ok, bon, c'était pour voir. C'est assez partagé. Euh, tout le monde est développeur Ok, super. Euh, ce que je vais montrer en bout de code, ce n'est pas forcément complet. Ça tourne, donc de toute façon, je le mettrai sur un repo, mais ce n'est pas forcément complet. Euh, si vous avez des... Après, dites-moi, j'ai oublié de poser une question, vous voulez savoir quelque chose. Euh, je, je il est encore en privé, mais je vais mettre en public. Il y aura un, un repo euh, voxed.lu.atom. Et pareil, il y aura des issues sur lesquelles vous pouvez poser des questions et sur lesquelles je répondrai. C'est plus facile que sur un tweet où j'ai moins de, moins de place. Euh, alors Atom, qu'est-ce que c'est Alors avant de passer directement à Atom, je vais vous parler d'Electron. De, euh, c'est un framework qui est chez GitHub, qui est destiné à faire du dev cross-platform pour faire des applis desktop euh, avec du JS, de l'HTML, euh, du CSS. Et ça s'appuie sur euh, la, une des dernières versions, on va dire, de Chromium. et de la, la la V8, euh, sur Node.js, et euh, c'est open source. Euh, J'insiste sur Node.js 6.1, c'est que du coup ça veut dire que vous pouvez euh, potentiellement faire de l'ES6 facilement, mais il se trouve qu'Electron embarque aussi Babel, donc il euh, n'y a aucun problème, vous avez tout ce qui existe actuellement en ES2015 dans Babel, et utilisable dans Electron, pour coder Electron. Euh... Comme c'est du Chromium, vous pouvez déjà faire du Web Component sans polyphile, ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on fait avec Electron bah, Par exemple, vous avez Slack qui a été codé avec Electron, donc il y a une bonne vitrine pour nous. Il y a Visual Studio Code aussi, qui est euh, l'éditeur cross-platform euh, fait par, euh, par Microsoft. Donc pour ceux qui font du Angular, du TypeScript, euh, c'est euh, plutôt intéressant et plutôt bien gaulé. Plutôt bien et puis forcément, il y a Atom. Alors Atom, c'est un éditeur de texte qui est... Euh, facilement euh, modifiable. Parce que de toute façon, c'est que du JS, et du HTML et des CSS qui est facile à utiliser, qui est aussi bien à destination des, des débutants que des, des vieux barbus euh, qui, qui veulent faire des trucs super compliqués. Et euh, on a essayé d'allier euh, un petit peu euh, tout ce qu'on trouvait bien dans, dans Vim, dans Sublime Text euh, et dans TextMate pour les plus vieux. Euh, la mauvaise nouvelle c'est que Atom dedans tout est codé en CoffeeScript. Et euh, moi je trouve que ça pique un peu les yeux. Pourquoi j'ai deux slides d'ailleurs comme ça Tu fais du faire un copier-coller. Ah non, c'est des animations. Autant pour moi. Bon, les nouvelles features maintenant dans Atom vont commencer à être implémentées en ES6, enfin en ES 2015. Euh, et puis vous pouvez d'ores et déjà faire vos plugins euh, avec euh, de l'ES 2015. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser euh, CoffeeScript. Après, s'il y en a qui aiment CoffeeScript, il ne faut pas hésiter. Hein. Ça marche très bien. Donc euh, ça, c'est mes résidus. De... J'ai piqué des slides en fait, d'une de, de, nana chez GitHub qui avait fait un talk sur Atom et j'ai fait des copier-coller, J'aurais pas dû. Euh, petit truc qui est sympa, quand vous, faites du... vous codez dans Atom... Euh, comme de toute façon c'est une base Chromium, vous avez accès à tous les outils que vous avez habituellement dans Chrome. Mais quand vous faites votre plugin, vous pouvez afficher les DevTools, et puis aller vous promener dans l'API par exemple de, de Atom. Donc pour euh, bidouiller des petits trucs, vérifier si ça marche, ou euh, acquis en direct Atom, c'est super pratique. En termes d'interface utilisateur... Euh, il y a eu des essais par l'équipe Atom euh, d'utiliser React pour faire les, euh, les IHM, euh, ils ont arrêté parce qu'en fait ils n'arrivaient pas, euh, euh, enfin, pas, pas à avoir plusieurs instances de React en même temps, mais c'est que si un gars faisait un plugin avec une version différente ça posait des, euh, des petits soucis il y a un framework en CoffeeScript qui s'appelle Atom Space Penview qui sert à gérer un peu les IHM mais sinon vous pouvez faire du du from scratch, et de plus en plus, euh, maintenant, ils utilisent euh, les, euh, vu qu'ils ont Chromium, ils utilisent HTML Element et ils préfèrent faire du, du comment dire, quelque chose de plus route après, à vous d'utiliser ce que vous voulez comme framework, finalement, quand vous avez besoin de faire des IHM dans Atom. Atom, il y a plein de packages, il y en a, il y en a même trop, enfin, il y en a, il y en a énormément, euh, par contre, euh, ce qui est sympa, c'est que vous voyez, normalement, le nombre de stars et le nombre de downloads, donc ça peut vous donner une idée de la pertinence ou enfin si le, si le plugin est, est sympa. Ça a deux ans d'existence, c'est open source, euh, on doit avoir euh, pas loin de un million d'utilisateurs actifs, donc ça prend plutôt bien. Euh, on n'a pas prévu d'abandonner le projet, je ne sais pas si on voit bien. Euh, là, il y a une, euh, y a une issue. Il y a, y a actuellement 1700 et des brouettes issues ouvertes sur euh, Atom. Alors, issue, ça ne veut pas dire que bug. C'est aussi des demandes de features, des propositions, des discussions. Il euh, y a pas mal de choses intéressantes. C'est, euh, c'est assez instructif. Qu'est-ce qu'on va voir? Euh... Je vous ai dit que je bossais sur un projet qui s'appelle Golo, qui est un langage pour la JVM. Et euh, bah, ma mission c'est d'essayer de faire le support de Golo pour, pour Atom. Donc je vais vous parler de la colorisation syntaxique, des codes snippets, d'une euh, pseudo autocomplétion, et puis vous montrer comment euh, j'ai commencé un plugin. Donc normalement j'ai plus besoin de slides pendant un, un bon moment. Et c'est là que ça devient plus dur. Euh, si vous voulez faire un plugin dans Atom, de base, c'est pas dur, c'est Package, Package Generator, et vous faites Generate Atom Package, et vous avez toute la structure de votre projet. Alors moi, j'ai fait autant de projets que d'items que je voulais... Ah, mais on ne voit plus mon... Ah vous ne pouvez pas me le dire. On voit... On voit pas bien, non C'est un peu flou. Je vais essayer de changer la définition. C'est ces quadrillages, en fait, au mur qui sont pénibles. Euh... Je vois si ça sera beaucoup mieux. Euh... Excusez-moi. J'essaierai d'agrandir après les polices. Euh, globalement, ce qu'il faut penser à faire quand vous voulez créer votre projet, c'est d'aller dans les packages, chercher le package générateur, aller dans les settings, et vérifier que la package syntaxe est bien mise à JavaScript. Sinon, ça vous générera du CoffeeScript. Après, c'est vous qui, qui choisissez. Donc la première chose que j'ai voulu, euh, voulu mettre en place pour euh, prendre en charge mon petit langage, c'est euh, la, la colorisation syntaxique. En fait, il faut que vous ayez un répertoire grammars et un fichier .json. C'est du JSON façon CoffeeScript. Euh, peu importe comment vous le nommez, s'il y en a plusieurs, il, il les prend tous. Et dedans, vous lui dites, euh, bah, moi... Ma colorisation syntaxique, je l'applique à tous les fichiers en point Golo. Et après, je définis mes patterns. Alors, je suis fainéant, je me suis fait des macros. Est que, ouais, ah, bah si, là, on voit bien quand même. Euh, donc, en fait, définir des patterns, c'est pas dur. C'est des items dans un tableau où vous avez des, euh, des, des, des... Euh, des expressions régulières, je vais y arriver, euh, où vous mettez vos mots-clés, globalement. Et puis après, vous dites à quoi ça correspond. Alors, storage type function.golo, enfin, storage type function, c'est un c'est un type, un style, en fait, dans, dans Atom. Tout est euh, CSS, HTML, JavaScript. Donc, ça correspond à une CSS qui est en standard dans, dans Atom. Euh, je peux faire plus compliqué et c'est lui dire je vais avoir des strings. Donc là, la définition sera un peu plus euh, compliquée que les précédentes, parce qu'il faut lui dire que ça commence par des double-cotes, que ça finit par des double-cotes. Pour le numérique, c'est une regex un peu plus compliquée. Alors, je suis très mauvais en regex, hein, donc c'est pour ça que je mets dans des, des macros, je suis incapable de les répondre. Si j'ai des commentaires, c'est euh, la même chose. Je dis par quoi mon commentaire commence En golo, c'est avec un dièse euh, comme en Python. Et puis, je vais me rajouter euh, quelques mots-clés spécifiques à, à GOLO. Euh, on a ce qu'on appelle, dans GOLO, euh, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça sert, mais dynamique, dynamic object, et puis destruct. Et puis là, je me suis inventé des styles qui n'existent pas en standard dans, dans Atom. J'enregistre. Si je vais sur mon code, hein, vous voyez bien qu'il n'est euh, qu pas du tout euh, colorisé. Donc, en fait, quand vous faites des modifs, il faut recharger Atom. Et là, ça y est, je commence à avoir un début de colorisation syntaxique, sauf pour mes structs et mon dynamic object. Donc, je me suis créé un thème spécifique à Golo. Donc, en fait, c'est pour le créer, c'est dans Package Generator, mais ce n'est pas Atom Package, c'est Syntaxe Thème. Donc, c'est composé d'un répertoire style avec des fichiers... Laisse, vous n'avez pas besoin d'y toucher, en fait là où il faut aller, vous, c'est dans index.less et vous pouvez vous rajouter vos propres styles. Donc moi, tout à l'heure, j'avais dans mon fichier Cesson quelque chose qui s'appelait structure.golo et object.golo. Donc là, je dis, ben, il y en a un, je veux que ce soit en orange, puis que ce soit oblique, puis l'autre en cyan et que ce soit en gras. Donc, je sauvegarde. Je relance et si je retourne dans ma démo, j'ai bien mon struct qui est en orange et en italique, et mon Dynamic Object qui est en cyan et en gras. On voit les, les, les couleurs sur le je ne me rends pas compte. Ok. Donc rien que ça, pour la colorisation syntaxique, c'est assez facile à mettre en place, et même pour la partie regex, vous n'êtes pas obligé de vous faire des trucs compliqués déjà pour avoir un, un, un premier support. Euh, après, ce qui est super utile, c'est les codes snippets. Donc, c'est vu comme un, aussi un package. Donc, vous euh, générez un nouveau package. Alors, moi, à chaque fois j'ai fait X package, euh, sachez qu'à la fin, normalement, vous pouvez mettre tout ça dans un seul, euh, dans un seul package. Vous n'êtes pas obligé de faire euh, X install pour. Euh... Les snippets, ce n'est pas dur. Il faut aussi avoir un répertoire snippets dans, euh, dans votre package. Et puis, un fichier, c'est qui ressemble un petit peu à... Non, qui ressemble... Ouais, enfin, c'est du JSON, hein, comme tout à l'heure. Donc là, en fait, j'ai un premier snippet que j'appelle Hello, qui s'affichera quand je taperai Hello, et qui m'écrira Hello World. C'est pas super original, mais c'était pour montrer. Donc, normalement, si je vais dans mon... Hop, ça me le tape. Et on dirait que... Je sais pas s'il m'a pris là hein. on verra. Euh... Donc... Par exemple, je veux pouvoir générer facilement le, ma structure de code quand je démarre un, un fichier, un fichier main. Donc, je lui ai dit, mon préfixe, moi c'est gène de point main, comme ça j'arrive à regrouper mes, mes snippets par des, des, des petits bouts de, de mots-clés. Ce qui est sympa en CoffeeScript, parce qu'il y a des trucs sympas en CoffeeScript, c'est quand vous avez euh, trois doubles codes comme ça, vous pouvez faire des, euh, des chaînes multilignes. Alors vous allez me dire, en s 2015, c'est possible aussi. J'ai essayé de le faire en OS 2015, ça, ça marchait beaucoup moins bien. Donc pour l'instant, restez en, en session. Euh, le petit truc qui est bien quand même en session, c'est que vous pouvez mettre des commentaires dans votre fichier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, vous pouvez faire de l'interpolation de, de chaîne. Bon, ben là, c'est surtout le 1, c'est pour dire, quand tu m'as généré le code, tu me positionnes à cet endroit-là. Euh, si je veux, par exemple, des structures, un code qui va me générer des structures ça va ressembler à ça, et là en fait j'ai deux, deux champs, donc il va me positionner d'abord là, je vais taper ce que je veux, après il me positionnera ici, dans un, dans un deuxième temps. Euh, mmh. Qu'est-ce que j'avais encore J'avais des, des, des exemples de méthodes. Euh, donc ouais, là aussi je me suis fait des petits regroupements, le LL pour moi ça veut dire bah, tout ce qui touche à des listes, je taperai Allel et ça m'affichera mon ensemble de snippets qui commencent par ça. Parce que Golo, ce n'est pas un langage typé, donc je ne peux pas jouer sur, sur les types. Euh, normalement, il faut que je recharge. Hop. Donc j'avais gene main, ça me génère automatiquement mon code. J'avais normalement ma structure densité du gène et puis je devais avoir d'autres trucs donc je sais pas moi euh, Donc je peux facilement me faire des codes snippets sans me, sans, me, sans me creuser la tête. Par contre, des fois, euh, j'ai besoin de choses. Enfin, j'aimerais pouvoir avoir quelque chose de plus de plus complet en termes de, de pseudo euh, auto autocompletion. Pour l'instant, ça va. Hein Vous n'hésitez pas hein, à dire. C'est toujours lisible. Ouais. Euh... Il y a ce qu'on appelle euh, dans Atom un, un provider. C'est-à-dire, en fait, dans le fichier package.json, il faut penser à lui dire j'ai un provider d'autocompletion qui m'est fourni par une méthode provide et lui dire mon code, il commence ici. Alors tout ça, c'est euh, généré normalement, automatiquement, mais si vous vous amusez à changer les, euh, les, euh, les noms, c'est sympa de, de penser, je me suis fait avoir quand j'ai cherché un bon moment, pourquoi mon truc marchait plus. Et des fois, les trucs simples, on n'y pense pas. Et donc là c'est du code euh, 2000, 2015, euh, vous lui créez un provider, vous l'instanciez, et via la méthode provide, vous le retournez à Atom. Alors, il est mis dans un, dans un tableau, parce qu'en fait vous pouvez dans le même fichier euh, créer plusieurs providers euh, pour faire que votre code soit, soit plus lisible. Donc un provider a un constructeur dans lequel vous lui dites tu marcheras pour type de fichiers donc moi dans mon cas c'est golo, mais vous pouvez mettre d'autres types de fichiers. Euh, je lui dis, euh, bah, fais-moi des suggestions, enfin filtre-moi su les suggestions, plutôt de, de tout, tout, tout m'activer. Et il faut que je retourne en fait un, un tableau de, de snippets. Qui va ressembler à ça. Donc, c'est un tableau, puis ça ressemble un petit peu à ce qu'on a, qu a tapé tout à l'heure. Alors, il fait la différence entre snippets et texte. Le petit truc sympa, c'est que euh, vous pouvez typer votre snippet, donc euh, il affichera une petite icône différente en fonction de, de, du snippet proposé. Ça donne un petit effet visuel qui est, euh, qui est plutôt pratique. Et vous faites un return de ça. Donc si, j vais, si, je, vais, si je recherche, pardon, et que je retourne là, euh, par exemple j'avais quoi J'avais, euh, j'avais un print. Donc y a, vous avez vu le petit f en bleu. On recommence, le petit F en bleu c'est parce que je, le type j'avais mis function, function. Euh, si je vais là-dessus, struct. j'ai un petit C parce que j'avais mis classe, euh, j'ai pas la liste complète des, des items mais vous pouvez, vous pouvez même je crois vous en créer d'autres avec des, des icônes euh, spécifiques mais ça j'ai pas, pas essayé. Euh, donc vous pouvez imaginer jouer euh, avec euh, ce tableau qui est généré euh, pour qu'il aille chercher plutôt... Moi, je l'ai mis en dur dans, dans le code, mais euh, vous pourriez imaginer qu'il va aller chercher des infos dans un fichier en fonction de ce que vous êtes en train de taper, par exemple. Parce que dans Get Suggestion, vous pouvez récupérer la, posi euh, la position de votre curseur. Euh, l'éditeur en lui-même, donc vous savez ce qu'il fait. Donc euh, par exemple, euh, je voudrais faire un truc un peu plus euh, costaud. Par exemple, je me crée un tableau qui est une liste de modules. Et dans ces modules, euh, j'ai les packages. Donc là, bon je gère juste deux modules, Java, Gololong. Et puis... Euh, je vais, je vais, je vais, je vais, lui j'en ai pas besoin. In return j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je vais faire là? Hop. En fait, au fur et à mesure où vous tapez dans dans get suggestion, vous pouvez récupérer le préfixe de ce que vous venez de taper. Ça vous permet de déclencher certaines actions en fonction de ce que vous tapez. Donc moi, je dis, tiens, si mon préfixe, c'est un point, tu vas me récupérer, non, on ne voit pas tout, je vais y arriver, Hop. Tu vas me récupérer la ligne en cours. Dans la ligne en cours, tu vas me récupérer le mot précédent mon préfixe, donc mon point, euh, alors moi j'ai fait du split, splice, pop, slice je sais pas si c'est la meilleure solution mais c'était celle qui marchait pour moi je pense qu'il doit avoir de bonnes regex plus, plus professionnels mais euh, je me retrouve mieux comme ça une fois que j'ai ce mot précédent euh, je vais le chercher dans la liste de, de, mes, de mes modules et je lui dis bah, trouve moi le, la liste des packages qui correspondent à ce module et je lui retourne le, le package ou je lui retourne vide s'il n'a rien trouvé euh, dans le find. Et si mon préfixe c'est pas le point, et je continue à utiliser les snippets de, de base. D'ailleurs je les ai mis dans Get Suggestion, c'est une super mauvaise idée parce que du coup il me recrée le, le truc à chaque fois il aurait fallu que je le mette euh, plutôt dans l'initialisation de mon fichier. Donc je relance euh, Hop Oh, juste avant que j'oublie, vous voyez, hein, vous avez accès comme dans Chrome à, au, à la console. Hop. Je retourne dans ma démo. Donc, Par exemple, je fais import. Donc, vous voyez, j'ai la petite icône package. Euh, je fais import java. Et là, j'ai les packages que j'avais dans, dans ma liste, mais juste ceux qui concernent Java. Si je fais Golo Londres, je me retrouve avec les packages qui concernent Golo. Donc, vous pouvez vraiment vous créer des, euh, des aides pour votre votre propre langage. Des questions jusque-là Je continue Je parle pas trop vite D'accord parce qu'il reste encore 22 minutes, il faut que je, faut que je meuble un peu. Euh, alors, euh, où est-ce que j'ai mis ça euh, Tata, générateur. Qui fait du développement front dans la salle alors Toi, je sais. Il y en a qui font du Angular 2. Ah, il y a deux, Angular 1 Ok. Euh, Aurelia. Ouais, D'accord. Euh, bon, d'autres euh, front, euh, type Backbone. Euh, pardon React. Ok. Alors Je ne vais pas montrer d'exemple de, de, de, de, de, de, de, de dev front, mais euh, j'ai toujours un problème, euh, par exemple, quand je fais du Aurelia ou d'autres euh, euh, frameworks, c'est que j'ai souvent besoin de générer un fichier pour mon JS et un fichier pour mes templates donc euh, un clic droit euh, ou un file new, et puis je le fais deux fois. Euh, là, vous pouvez facilement vous faire euh, des plugins qui vont vous créer le répertoire, vous créer deux fichiers euh, à, partir de, à partir de templates, par exemple. Donc c'est assez pratique et ça fait gagner du temps. Tout ça pour dire quoi C'est que, déjà, je vous ai dit qu'on utilisait Node. Ça veut dire qu'en fait, dans le paquet JSON, vous pouvez utiliser quasiment ce que vous voulez qui existe déjà euh, accessible via NPM. Moi, par exemple, pour euh, mon, mon début de, de plugin, j'ai besoin de MKDIRP, qui est, un, qui est un outil qui permet de créer facilement des répertoires et des sous-répertoires. J'ai besoin de Monet, Monet.js, qui est une lib pour faire du fonctionnel en JavaScript. C'est un petit truc qui commence à me titiller. Euh, pour ceux que ça intéresse, j'en parle cet après-midi. J'ai besoin de, du moteur de template euh, moustache euh, et puis j'ai besoin de reactive reactive c'est un peu comme euh, comme VGS par exemple c'est pour faire du, euh, du front et c'est euh, super léger donc euh, du coup faites ça dans votre package vous faites le npm install ça vous télé télécharge les dépendances il la DUM les coller ici euh, et vous pouvez vraiment utiliser quasiment tout l'écosystème euh, qu'il y a dans NPM. Je dis quasiment parce que après, euh, des fois, il y a certaines libs qui utilisent des evals, et ça, à Tom, il aime pas bien, donc il vous dit d'aller vous faire voir. Alors, il y a moyen de contourner, mais euh, ça, ça, ça, ça fait pas super propre. Oui. Normalement, ça marche. C'est juste, j'ai pas eu le temps de. Je voulais faire, euh, je voulais faire une démo avec. Euh un projet qui s'appelle donc qui permet d'afficher, d'émuler de, de, de, enfin une, une console dans, dans, dans une page web. J'ai pas eu le temps de le faire, mais potentiellement ça marche. En fait, les, les trucs qui, sur lesquels Atom, euh, enfin Electron, te dit les de, de te faire voir, c'est plus si tu as mis du Eval dans ton code, par exemple. Donc, euh, underscore, si je veux utiliser le moteur de template d'underscore, je, euh, je me fais couillonner, je ne veut pas. Euh... Donc là, toute l'arche que vous voyez sur la euh, gauche, euh, c'est généré automatiquement par, euh, par Atom quand vous faites, euh, vous utilisez le générateur package et il fait lui-même le nommage des fichiers, donc vous n'avez pas tout à reconstruire à la main. Euh, à savoir que vous avez un petit fichier pour les menus, donc si vous voulez faire afficher euh, votre menu, votre... Euh, la, le lancement de votre euh, plugin dans le menu, c'est là. Vous avez un KMaps. Donc, c'est pour avoir un raccourci clavier pour lancer votre, euh, votre plugin. Et puis, euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, le répertoire libre dans lequel il va avoir le code. Alors, de base, il vous crée le générateur.js. Donc, c'est un peu le launcher de votre plugin. Normalement, vous n'avez rien à faire euh, dedans. Pas enfin, de base, c'est lui qui va s'occuper de lancer la vue, en fait. Euh, donc, euh, Mais euh, il n'y a pas forcément besoin d'y toucher. Vous avez, c'est là où il y a le plus de travail, le, le générateur-review. Donc, c'est là où je vais faire mon boulot. Je vous montre tout ce que j'ai fait. Le répertoire template, ça, c'est pas standard, c'est moi qui l'ai rajouté. Et je me suis mis des, euh, des templates qui sont, euh, sont ceux-là. Bon, c'est tout simple, ça va me générer du code Golo automatiquement via Moustache. J'ai un petit fichier tools. Donc, en fait, c'est euh, juste pour m'aider. Je veux récupérer euh, le chemin du, du projet. Donc là, j'utilise l'API euh, Atom. Euh, je veux générer un fichier. Donc là, j'utilise euh, Moustache pour les templates, mais aussi euh, le file system grâce, grâce à Node. Euh, et je veux pouvoir aussi créer euh, un, mon, mon, mon répertoire. Quand je crée mon projet euh, Golo je veux qu'il y ait un sous-répertoire libre dans lequel il y aura un fichier. Donc ça me permet de, de créer le le directory ellipse euh, et puis c'est tout. Bon, le code en lui-même n'est pas super intéressant. Si je retourne dans View, donc, je vous ai dit que j'utilisais Reactive, par exemple, Reactive, ça, ça, ça correspond à quoi euh, Dans un plugin Atom, vous avez un élément de départ, qui est, euh, souvent, c'est initialisé par, par un div. Moi, je me suis créé un, un formulaire avec Reactive. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous avez de l'ES 2015. Donc, euh, là, vous pouvez faire du multi au, au, au sein de votre code. Donc, ceux qui sont vraiment en manque de React, par exemple, ils peuvent faire un petit, peuvent mettre du HTML dans leur JavaScript d'une euh, manière détournée. Euh, je lui dis que je raccroche mon formulaire à this Element, Donc, euh, c'est l'élément la, la, la, route, on va dire, de mon, de mon plugin. Et puis, dans le on init je lui dis d'écouter le, le activate de, de mon plugin. Et je fais, euh, je fais deux, trois trucs. Le, le, le code sera sur, sur GitHub de toute façon, mais euh, globalement, c'est juste créer un répertoire et créer, euh, et créer les fichiers. Le, le, le but de cet exemple, c'est de montrer que pour la partie UI, vous pouvez vraiment utiliser le framework qui vous intéresse. Il n'y a rien qui est imposé. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer Bon, là, c'est je passe des données à ma UI. Ça, c'est généré automatiquement par, euh, par Atom. Donc, si je vais ouvrir... Euh, je fais une nouvelle fenêtre. Je ne sais pas si je l'ai si rechargé ici. Si. Je parle tout seul, excusez-moi. Euh, je vais ouvrir un répertoire. Vide de préférence... Euh, j'ai dit que c'était quoi pour le lancer bah, de toute façon je peux, normalement je dois pouvoir le lancer par le menu pardon c'est bien, il y en a qui suivent donc en fait il m'affiche une petite fenêtre je dû qu faire quelque chose de plus gros euh, là il faut que je lui mette un nom de module donc on va dire euh, Oxed Generate donc il m'a bien créé un répertoire libre avec un fichier golo il faudrait peut-être que Euh, et un fichier, un, un fichier principal euh, qui fait bien référence à, à, à ce que j'ai saisi tout à l'heure. Donc vous voyez, vous pouvez vous créer facilement des, euh, des petits utilitaires très pratiques, quel que soit votre langage. Après, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est pompeusement intitulé « Web Component » mais c'est en fait, c'est des, c des uh, HTML, HTML Element. Je vous ai expliqué que l'équipe Atom, elle avait décidé plutôt de faire des trucs un peu plus roots pour, euh, bah déjà, pour pas être embêté et faire des trucs le plus léger possible, et puis pour laisser l'opportunité aux gens d'utiliser leur propre libre. Donc là, en fait, je me suis amusé à créer une classe qui est en HTML Element, donc qui est disponible dans, dans Chromium. Euh, J'ai essayé de suivre à peu près ce qui était expliqué sur différents tutos pour faire du, du, du Web Component un petit peu à la main euh, donc j'ai juste une petite lib en fait qui est un HTML Element enfin qui hérite d'un HTML Element et je l'utilise de cette façon je me fais une classe qui est en euh, ma, ma, mon utilitaire enfin qui hérite de mon utilitaire comme avec le S6, j'ai de l'interpolation de string et du multiline, bah, je fais une méthode en fait, qui retourne mon template et à laquelle je passe les data. J'ai une méthode events en fait, qui est ni plus ni moins que quelque chose qui est lancé au démarrage pour euh, mettre des listeners sur, euh, sur, du, sur ce qui se passe dans le, dans le DOM. Et puis c'est tout. Donc Ensuite, après dans le, le, le constructeur de, de la vue qui est générée par par Atom, je lui dis que je crée mon div, comme d'habitude, sur This element et je fais un apple child de mon, de mon formulaire. Et ça doit marcher comme, euh, comme tout à l'heure, sauf que ça fait beaucoup moins de choses. Voilà. Donc euh, si je tape quelque chose, ça doit me l'afficher à la place du titre. Donc ce n'est pas, pas violent comme un... Je, vais, je me goûte avec les raccourcis clavier. Peu importe. Voilà. Hop. Euh, donc voilà. Donc c'est très simple de vous créer et des IHM et des plugins et surtout de bénéficier de toute la puissance de Node pour faire des utilitaires qui vont vous générer plein de choses. Donc j'étais super speed, mais je crois qu'en plus il y a une erreur dans le, dans le timer sur la, la durée totale. Donc maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Ou sinon je passe au slide de fin de remerciement. Oui, je t'écoute. Il yeah. y a. Ouais. Oui, pardon. Il se débrouille tout seul. Comment il reconnaît que. Ah, parce que tu lui mets, euh... excuse-moi. Mon âge, je n'en prends pas bien. Euh, tu lui mets ici. Voilà, pardon. Oui, oui. Donc, ouais, non, il ne se débrouille pas complètement tout seul, il faut lui dire. Oui euh, Alors, je me suis posé la question, je pense qu'il y a plusieurs... Il y a, bon, Node propose déjà des trucs de base à faire, mais c'est un peu... Ouais. Mais sinon, il y a, il y a, il y a un framework Node qui doit s'appeler Shell, je crois, ou Shell, exec... ouais, Shell, il me semble. Non, il n'est pas intégré tu le mets dans ton package, tu fais ton update et puis c'est bon. Mais ça, ça, ça marche parce qu'en fait, si je dis faut que j'arrête de dire si je dis pas de bêtises euh, c'était où J'ai dit que j'utilisais j'utilisais quoi euh, MKDRP et je me demande s'il utilise pas je ne sais pas ce qu'il utilise Non, je pensais qu'il avait une autre dépendance, mais le framework, la shell, je crois que ça s'appelle shell, qui permet en fait de faire des commandes comme dans ta console, fonctionne. Spécifique au fichier Je ne suis pas sûr. C'est une bonne question. Attends. Parce que comme j'ai tendance à utiliser finalement ce que j'ai déjà utilisé, des fois, je ne me pose pas forcément la bonne question. Euh... Électron, je ne maîtrise pas encore. Enfin, Tom non plus, remarque, mais... Euh... Mais normalement, non, tu utilises, utilises. il faut que tu installes une dépendance. Et... Euh... Et dans Electron aussi, je crois. Le principe, c'est vraiment ça te fournit le cadre avec tout ce qu'il faut pour pour builder, pour utiliser, faire de l'affichage, des choses comme ça. Et après, il faut que tu fournisses les outils. D'autres questions Oui. Ouais. Euh, potentiellement oui parce que alors ils, la plupart sont faits en CoffeeScript mais normalement euh, le, le, la logique est la même. J'ai pas essayé. Euh, je me suis inspiré de beaucoup de choses que j'ai trouvées, justement euh, parce que la, notamment euh, parce que la, la documentation, enfin les exemples en JavaScript sont pour l'instant n'existent pas. Il n'y a que de, des exemples en, en atom. Euh, mais c'est quand même pratique d'aller voir les autres langages pour euh, notamment les, euh, la colorisation syntaxique. Mais après, sur, les, euh, sur la partie pure code euh, où tu as, ouais, as des classes CoffeeScript, tu peux tout à, fait les, tout à fait les étendre. Alors après, tu dois. Oui, de toute façon, parce que tu installes par exemple le plugin dont tu as besoin et tu fais un nouveau plugin, il sera présent en mémoire. Donc, euh, enfin, il sera présent dans ton Atom donc tu pourras l'étendre. Encore. Ouais, enfin c'est euh, non, il y a il enfin, c'est le même comme pour NPM, c'est le même principe mais euh, c'est APM si je dis pas de bêtises mais euh, tu il y a une procédure qui est expliquée sur Atom et ça tu as la liste après dans en automatique dans le dans la liste des packages Atom. Mais c'est exactement la même logique que pour euh, des plugins NPM. C'était la question, ben, d'accord. Euh, oui. Bah, à part le petit truc euh, pour euh, donner des couleurs différentes à mes deux termes qui me manquaient, non. Ouais, non, non, j'ai pas... Mais en fait, c'est la même chose. C'est le ce qu'ils appellent syntaxe-thème. En fait, c'est euh, quand même... Ça joue sur l'UI, sur le... Mais mais mes, mes compétences, on va dire, d'un point de vue purement esthétique, sont tellement pourries que ce serait pas une bonne idée que je crée un thème. Ce ne serait ce serait, ce serait pas beau. Mais Ce serait contre-productif, euh, en termes de ressources, il y a pas mal de choses. Hein. Je vous engage à aller voir les, euh, les GitHub, tant Electron de, de que, que d'atomes. Euh, les discussions sur Atom sont super intéressantes. faut avoir un peu de temps, parce que des fois, elles sont très longues. Il euh, faut savoir chercher aussi, mais ils mettent des liens, parce que des fois, il y a des issues qui sont dédiées à une seule discussion. Si les gars disent, bon, on va passer sur une issue, ce ça sera, ça sera plus constructif. Il euh, y a... Même si c'est pour l'instant, il parle, tous les exemples sont en CoffeeScript, il y a quand même pas mal de documentation, euh, notamment sur l'API qui est très bien faite. Euh, il y a quelque chose aussi qui explique comment écrire des, des tests. Euh, parce que normalement, il y a la mécanique euh, avec euh, Mocha dedans. Euh, vous avez un style guide pour euh, l'UI. Et puis, je tiens à remercier euh, donc euh, Katarina qui est, fait partie de l'équipe Atom et qui m'a donné quelques Petit, petites astuces, et puis, euh, bah forcément, euh, Vox de Luxembourg, et puis vous qui, êtes, euh, qui avez eu la patience de m'écouter. Voilà. Et, merci. Pareil, n'oubliez pas, je, je tweeterai le repo, mais si vous avez des questions, ou euh, vous n'hésitez pas, ou, vous pouvez aussi me dire, ouais, ça aurait été bien que tu parles plutôt de ça, ou j'aurais préféré entendre ça, ou des choses comme ça. Euh, comme ça, moi, ça me permet de faire vivre la, la presse et puis de, de l'améliorer, et puis de me donner des idées aussi. Après, je pense que je avoir une semaine d'avance sur vous, sur Atom, sauf s'il y en a qui ont déjà joué avec. C'est euh, assez facile à, à, à mettre en œuvre, à utiliser. Après, pareil, c'est du, du web. Donc vous allez tomber dans tous les écueils que vous pouvez avoir en, en, en mode web, des trucs euh, des fois un peu curieux, un peu bizarres, mais euh, c'est plutôt sympa. C'est beaucoup plus facile, je trouve, à à que, hacker que Sublime Texte que, que j'adore, mais je ne suis pas vraiment un Pythoniste et euh, mon code Python ressemble beaucoup plus à du JS, et au bout d'un moment c'est pas bon. Voilà. Puis vous pouvez faire des outils. Après, je vous engage aussi à jouer avec Electron. Et merci.